Si vous aimez les vidéos, n'excitez pas l'abonner à la chaîne et laissez un pouce et partagez nos vidéos pour que plus de gens puissent les voir. Mort restera à jamais, un phénomène incompris. La magie du cinéma et de la télévision est de nous transporter dans des périodes historiques différentes et nous faire revivre. À travers les diverses histoires, des sensations incroyables. Mais les films et les séries de télévision n'ont pas seulement cette propriété magnifique. Ils ont aussi la capacité d'arrêter le temps et de rendre les acteurs pratiquement immortels. En réalité, ils se transforment et vieillissent eux aussi et même s'ils semblent incroyables, ils meurent. Les chaînes de télévision transmettent le plus souvent la même série et donc si on les voit plusieurs années de suite... Il est très difficile de se rendre compte si un personnage est mort ou non. Dans cet article vous retrouverez beaucoup d'acteurs qui sont morts mais qui continuent à vivre et à être aimés par le public. Grâce à leurs personnages, vous les reconnaissez tous Découvrons ensemble dans la suite de l'article les 9 personnages célèbres qui en réalité n'existent plus. Monica Aspire, ancienne mise du Venezuela, Monica Aspire était aussi une star du cinéma qui a tourné dans plusieurs séries à succès. Mais malheureusement, l'année 2014 fut fatidique pour elle car elle perdit la vie assassinée ainsi que son compagnon. Le couple laisse une petite fille orpheline qui a été témoin du crime. Une scène tragique qu'on croirait sortie tout droit d'une série télé. Gustavo Roro tout comme Sridvi Kapoor, Gustavo Roro a perdu la vie suite à un arrêt cardiaque, une année avant cette dernière. C'est le 22 avril 2017 que l'acteur de telenovela a quitté la scène en laissant toute sa famille dans une profonde tristesse. Julia Marichal, connue du grand public grâce à un rôle dans la série à succès Marimar, Julia est morte assassinée par son assistant le 12 novembre 2011. Une scène tragique qui est passée presque inaperçue. Adriana Campos, cette actrice de telenovela a également perdu la vie en 2015 dans un accident de circulation. Elle a succombé au même moment que son compagnon. Sridevi Kapoor avec le décès de Devi, le monde des télénovelas dit au revoir à une icône, qui est connue pour ses rôles dans plusieurs des meilleurs films hindous. La star de cinéma a succombé à un arrêt cardiaque survenu le 24 février 2018. Margarita Isabelle connue pour son rôle dans la série emblématique « La belle-mère », Margarita nous a quittés il y a quelques années déjà de suite d'un emphysème pulmonaire. Une maladie qui malheureusement eut raison d'elle en dépit de tous les soins qui lui ont été apportés et du soutien de sa famille proche. Lorena Royals pour jouer au casino en ligne. www.casino777.be est un site de référence. Mais c'est dans les séries du petit écran en compagnie des plus grandes stars du milieu que vous avez vu Lorena Royals. Mais ce que vous ignoriez peut-être c'est que l'actrice Lorena Royals a perdu la vie en 2015 de suite d'un cancer du sein. Même si elle a été prise en charge, la maladie a fini par avoir raison d'elle. Tout comme Monique Aspire, elle laisse une petite fille. Le 18 août 1932 à Sao Paulo, Raúl Cortés commence sa carrière dans le cinéma dans le milieu des années 1950. Il a joué plusieurs fois à la télévision brésilienne. L'un des feuilletons célèbres dans lesquels il a joué est Terra Nostra. Il meurt dans sa ville natale le 18 juillet 2006 d'un cancer de l'estomac. Maintenant, vous êtes mieux fixé sur ces acteurs des feuilletons novelas qui ne sont plus de ce monde. Au lieu de les insulter pour avoir déconné dans un épisode, priez désormais pour le repos de leurs âmes.